J'aime beaucoup cette map, j'aime vraiment beaucoup cette map. dun <t 'en> dun ...avec l'un de mes... ...costumes préférés. dun toi aussi, tu t'es... t'es toi Toi tu t'es bloqué. non pas les Yeux Ouais. Palette. Bah là voilà, c'est bien. La gold palette qui part, c'est bien. Eh oui mon gars. Eh oui oui. Ah tu sens la team quand même. Tu sens, tu sens que la team est là. canin qui va descendre pour le soigner ouais j'aime pas trop cette histoire hein. va le lever maintenant Allez lâchez Eh ouais Il y a un deuxième qui est caché juste dans le coin là ici Vas-y fais moi plaisir Voilà ben c'était presque joli. Voilà. Ça c'était bien tenté. Belle team. Là pareil, il va libérer l'autre. Parfait. Il est bien là. Ils ont fait tomber des palettes importantes. Ok. Allez, vas-y. La nuit tombe à ce lieu. Et je ne... Je... ...ne tunnel même pas. Je n'ai même pas tunnel Gledard Pourri Gledard Mais c'est quoi ce, ce... calcul très savant oh. Très très savant Franchement à la... À la frame près hein. Je suis très impressionné par ce genre de move ce qu'il sentait. Parce hein. que ça c'est très très bien joué. Hein. Franchement pour réussir à faire cette frame c'est un mélange d'intuition et de pré-shot. On en parle ou pas maintenant C'est une team, c'est une team hein. Franchement on n'est pas trop mauvais mais ça ne garantit rien du tout Ça ne garantit absolument rien L'autre monte et il y en a un qui descend. Ok, on va casser ici. Oh, je peux pas aller là. Pas les a tendance à se soigner ici. Voilà. Et il se soigne pas hein Il reste euh, vraiment euh... Oh c'est moche ça Ça c'est giga moche là Franchement Suffisant pas suffisant Et pourtant je leur mets la dragée haute Je leur tiens la dragée haute Je fais vraiment comme je peux mais même là c'est compliqué. Hein. Même là c'est un peu compliqué pour moi. La nuit tombe à tiers, ce lieu. Hello? Allez devant. Lui, il, il dédarde, euh, il dédarde sec. Ouais, bah, mec, ouais, je la connais celle-là. Hein. Ça, je l'ai déjà essuyé plusieurs fois d'astuce. C'est-à-dire qu'ils font clic-clic. Et en faisant clic-clic, euh, ce qu'ils font, c'est que ça leur permet aussi d'attirer l'attention. Et de cette manière, ils euh, peuvent faire un move, un move de type euh, des dardes. Ah, c'est maintenant qu'il va falloir l'aider, hein. Non même pas camp. Ah, là il peut être sauvé, là. Non, je suis pas resté à côté, hein. Je ne pas rester à côté, ils ont forcé les gènes hmm. Je te vois mon gars. J'ai le glyph à côté qui me, qui me pourrit la vie là. Ok. Ok. Ok. Ah, ça c'est ballot. Il y a ce moteur là, le moteur là-bas. Bon. Je crois qu'ils sont en train de faire l'autre moteur. La nuit tombe, attire ce lieu. Franchement, je suis pas spécialement intéressé par, euh, par l'autre. De toute façon, je peux le, je peux le shot. Ok salut, MacTrack Ah il est revenu à droite hein, en fait Ok Et là ils sont en train de forcer le gemme Un mec, deux fois Il est parti là, il est parti là, je sais pas mon on terreur. Ouais. Allez petit Jeff. Je l'ai pas cassé celui-là. Un. Alors là, là où c'est intéressant pour moi. Un petit dédarme. Que si quelqu'un ouvre là-bas. Ah, lui, il s'enfuit direct. Il a raison, hein. ça ah, Vous allez pas pouvoir passer tous les deux Ah c'est dommage Ils ont grid à mort Ils ont vraiment grid à mort Ils ont vraiment grid à mort 1 Ils ont forcé Ils ont énormément forcé Les moteurs Même en étant blessés En se disant c'est ok, c'est ok Faut qu'on répare Ils sont arrivés avec trois lampes Oh, attends Et nous avons le dernier que j'ai laissé au sol parce que avec rancœur... Quel enfer ce, ce, ce glyphe de ces morts. Avec rancœur... Je peux l'avoir si je le trouve. Ah voilà. Et le cadeau pour le chat Bien, c'était très agréable comme limace.